ça va bien Oh lol, délicieux d'un hein oh, C'est génial, mais va pouvoir appliquer quelque chose Ah, ben bah, je sens... bien mais... sûr que j'ai fait de l'art de l'intention, mais moi je ne peux pas rejoindre le game. Voilà, mais attends... Non, non, ça va pas trop, c'est l'été. C'est quoi ça comme technique spécifique Ah, on peut pas encore savoir. Mais... Ok, c'est reparti à notre défi Alors, Pink, red, green and yellow. Pour ceux qui ne parlent absolument pas anglais qui ne parlent pas anglais, ça veut dire euh, euh, rose, vert, je suis me la remettre dans l'ordre. Hein. C'est rose, vert, rouge et euh, jaune. Je suis me la dans l'ordre. Je suis Je me remettre dans l'ordre. Hop là hélicoptère Rrr, Ça ne nous traduirait pas Arcan... LOL oh, Ah non attends. Arcan LOL quoi LOL Regardez Une balle bizarroïde Je vous appelle le jeu parce que c'est du niveau CP4, hein Tu sais, ce tori arrive Ah, voilà Thank <laughs> you. Tous les PTPE, c'est parti! On va faire un match! Sortez votre style et bande d'incapables! Parc défi. ok on peut maintenant effectuer des blocages donc là c'est vraiment le premier match qu'on devra jouer comme on sent parce que les autres l'autre contre la caménie la tempête des Gémeaux, c'était un match euh, pour éviter d'avoir des trucs de copyright c'était des euh, c'était des matchs on peut dire histoire quoi c'était vraiment tu dois faire ce qu'on te dit quoi non alors là Willy Ouais, attends, je regarde, j'ai mes Willy. Euh, regarde, on Willy. On va on s'en fout. Est-ce qu'on. Est-ce qu'on. est -ce qu On peut déjà mettre ça là-bas ah non, mais on peut voir. Ah, je suis bien bêtée, hein, de ça comme ça. Ah, je suis je ça comme ça. Voilà, c'est bon. On peut voir quand même. Bim alors, euh, direct, passe à Willy. Passe à Bobby. Hop, passe à Axel. Voilà, attends, on te la fait bien, Eric. passe ça, s'il te plaît. Ouais, voilà. Dribble. Hop, vas-y, dribble. C'est Axel, oui, joli. Bon. Hop. Vas-y, dribblez. Ça fait un peu plus compliqué. Oh, Eric, joli. Alors, vas-y. Bon. Don't de the door. that girl's What? the <coughs> Ils sont Sérieux les mecs, quand ils ont codé ça, c'était des ah oui, c'est vrai, ils sont fatigués. Nathan qui attend déjà oh. qu'il est Vas-y, dans ce que je comprends, il n'a pas encore. Attends, on Kevin, on accélère le rythme. Oui, oui, ouais. D'accord. Je, je, je, vais leur montrer. Qu'est-ce qu'ils ont Vas-y, Néclaire leur race, tacle de. Ah, ils veulent jouer à ça, ils veulent jouer à ça, les enculés. Ah moi aussi, j'ai cliqué sur deux boutons en même temps. Ah en fait moi les fiers. Ah, les de la mort. Si je peux que ça te péter Axel, oh oui, Eric, oh oui, Axel, oh oui, c'est beau, c'est beau, c'est l'amour, c'est l'amour. Ah bah non, c'est plus l'amour là, c'est de la haine, c'est de la haine, c'est de la déchirance. Non, toi, Willy, tu te casses pas dans l'autre sens. Vas-y, Bobby, vas-y, Bobby, oui, Axel, tu fais une voilà, une ça, toi, tu passes par ici, Willy, tu reviens un peu par là, s'il te plaît. Et je vais faire une façade joute qui est passée comme ça. Ok c'est parti Je sais, comme ils sont un peu puissants, on va dire ce que c'est dans l'histoire. Je, je vais faire les Si Ça va leur mettre le bois ils vont pas comprendre. Euh, alors. Vas-y, monte, monte, monte, monte, tonne, Monte. Monte. Oui, vas-y, chapeau, échappez. Chapeler sur le côté, vas-y. Oui. Tu fais une passe à jean kevin d'accord Ok, l'autre jean kevin tu montes. Il est là. Voilà, tu montes en mode direct. Bon. Quoi Oh les enflures. Ah simple. Allez Jude vas-y hop hop hop hop tu montes hop vas-y ok direct vas-y vas-y tu montes j'ai le skill j'ai le skill oui j'ai le skill non j'ai plus le skill quand il fait n'importe la voiture oh bordel vas-y alors ça c'est le moment épique de l'épisode s'il le met oh vas-y on veut le voir on veut le voir on veut le voir Oui, La gueule dans la terre en mode taupe! Vas-y, c'est bon! Les ça avance! Les couilles, ça avance! On a du gros bâtard, j'appuie sur le Je suis pas bleue, T! J'espère le thé Mais bon bug! Mais moi bon, bug! Ça va pas Ok, donc vous deviendrez Marc Nature Jack. Ok, donc Kevin Jack là. Donc tu vas te mettre à ce là Toi aussi je te vire parce que c'est gratuit. Hein. Toi aussi je te vire et toi aussi je te vire. Alors, donc toi tu vas te mettre là et là. Vous allez te mettre, euh, là. vous allez te mettre euh, là. Tu vas te mettre ici vous allez me mettre là. Ça va être bien comme ça. On va essayer les côtés. Par contre c'est quelqu'un qui va sur les côtés il dans la merde. Bref, on débrouillera comme on peut Oh merde, elle est déjà un sur ses merdes Vas-y Nick lui race, on est en triple a UN tacle de la mort Tacle de la mort dissident Kenedi LOL boy Kenedi Kenedi Il se fout de, die, de... ma gueule Kennedy Kenedi hein Azima, main céleste! Artilleur! Acrobatique! C'est par mais... Main céleste! What? Euh... Mais... C'est pas censé être la légendaire main céleste? Quel est que le sens du terme légendaire? Bon allez on va devoir redoubler l'effort pour mettre un but euh, Oui on peut effectuer effectivement un euh, truc okay. Et ça y est c'est enfin bon Oh bordel pour vous expliquer je trouve un moyen, c'est que je suis en grand écran total le plus total le, le plus dans le plus magnifique nous n'avons absolument plus aucun lag et c'est à bien. Enfin, on, on a quasiment plus de lag la part, on va pas les animations qui sont faites en note 3D maximale et que mon n'arrive pas du tout au et bon bref donc alors on est à 9 Ah non, ça fait trop beau bon. Juste essayer un truc, si je fais... Comment on va dire... Euh, non, 4, je sais ce que c'est... Comment, 5 Bon, c'est shift pour enregistrer un slow, d'accord. Ok, donc c'est bon. Ah c'est bon, c'est grave moment dans la merde. Comment tu peux la C'est impressionnant. c'est le mieux c'est le mieux c'est le c'est quelqu'un qui sait comment on faire pour enlever mon écran mon grand écran sur les memes qui me lise dans les commentaires ce que je me fais comment chier parce que je ne sais vraiment pas comment pour enlever le mode grand écran bon bref C'est la quatrième fois que j'en je fais cette séquence. En fait, si s'il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a rien. Je vous en prie, aidez-moi, s'il vous plaît. truc Ah, donc là le premier ministre. Alors, on a absolument rien à foutre. qu'est-ce oh, que vous voulez ah. Calmez-vous Bam, votre gueule oh, Regarde cette merde Oh mon dieu, il y a un gros problème. L'humanité va vous souffrir et mourir Et c'est la fin de cet épisode. Voilà, c'est ça. J'ai un truc. Oui, il n'y a plus extrêmement de la guesse. Alors donc c'est X. Sauvegarde. Ouah, comment on voit qu'il est chaud Waouh, c'est dissident Alors.